Salut et bienvenue dans cette quatrième partie sur la colorisation dans Inkscape. Donc, nous allons voir maintenant comment rajouter des traits fins et épais par endroit. J'avais déjà réalisé ce type de tuto. Donc, sur le site vous allez à cette page. Donc, il suffit de taper effet avec un S, chemin. Donc Vous allez tomber là-dessus. C'est un petit tuto de 6 minutes. et Le fichier d'exemple est à télécharger là. Donc ça peut être un complément à ce que nous allons réaliser ici. Donc avant, nous allons donc préparer cette illustration. Pour cela, je vais enlever les, les contours, ou plutôt les sélectionner, excusez-moi, et les mettre donc sur un, un calque à part. Donc j'ai récupéré ce fichier, bien sûr, que nous avons réalisé la dernière fois. Et vous voyez, je sélectionne donc tous les contours qui m'intéressent. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais les combiner, chemin de euh, combiner et je vais les disposer donc sur un calque à part, que je vais appeler temp pour temporaire. Donc, je sélectionne, alors, je sélectionne voilà, mes contours avec l'outil, euh, donc éditer les nœuds et je vais les mettre sur ce calque là, donc je vais dans calque et je fais déplacer la sélection au calque supérieur voilà donc si j'efface là voilà si je masque ce calque on voit que les tracés sont montés j'en profite pour sélectionner cela et leur supprimer le contour ce que j'aurais dû faire avant voilà donc ça et ça je n'ai pas besoin du contour donc je sélectionne bien sûr Ici, vous avez donc ce petit outil qui vous permet de voir les, les, les touches que j'utilise. Donc là, pour enlever le contour, j'appuie sur Shift et sur la croix. Ici et ici, donc, je n'ai pas besoin du contour. Je clique sur la croix. Je clique ici. Voilà, j'enlève. Là, je n'ai pas besoin du contour. Voilà, donc ce contour-là, il faut que je le monte sur ce calque-là. Donc, j'appuie sur Shift et sur page up vous voyez il est ici maintenant et là je peux supprimer le contour donc shift et la croix donc je vais masquer la pomme donc la pomme c'est un groupe de cinq objets Clic droit je vais dans propriété de l'objet je fais cacher l'objet ce sera plus facile comme ça donc là j'ai besoin du contour, là aussi, là aussi. Donc je duplique ces, jeux, ces objets. Alors pour dupliquer, c'est euh, CTRL D ou on clique ici. Et je les monte donc dans Temp. Donc j'appuie sur Shift et Page Up. J'en profite d'abord voilà, pour supprimer le remplissage. Et à cela aussi. Shift et la croix donc il me reste à récupérer là et là shift page up alors est-ce que j'ai bien fait là non j'ai mal fait donc je reviens en arrière ctrl z j'aurais dû donc les sélectionner les dupliquer et les monter page up dans ce calque et ici enlever le contour donc shift et je clique sur la croix ah décidément excusez moi voilà, je vérifie que là tout est bon, c'est parfait. Donc pour le coup, donc cet objet là va m'embêter. Non, ça ira. Donc voilà, le coup, je vais le dupliquer. CTRL D et supprimer le remplissage. Shift, page up. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises Non, c'est bon. Il me semble qu'il y a certains éléments qui sont un peu curieux. Donc j'ai dit un contour noir. Voilà. Donc là c'est bon. Je continue. Donc cette partie-là. Également cette partie-là. Ça, ça m'embête. Alors je vais masquer. Alors je double-clique. Je rentre dans mon groupe, je double-clique encore une fois. Encore une fois, voilà. Clique droit sur cet objet, propriété, caché. Caché, voilà. Donc je sélectionne ça, je sélectionne ça, ça, ça, ça non, j'en ai pas besoin. Et si je déplace tout ça, donc shift page up, je vérifie, oui, donc je supprime ça, ça, je n'ai pas à voir, donc deux contours ici, c'est bon, le cou, j'avais dit que je devais supprimer son contour, c'est pas mal, et également l'oreille, donc je duplique, Up, shift page up, ouais, c'est bon et là j'enlève donc sur cet objet le contour donc on va garder ça comme ça Ouais. voilà donc on va dire que ça c'est bon je vais fermer illustration enfin je vais plutôt masquer je vais regarder ici je vais faire un Shift, un, un CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais supprimer le remplissage. Je vais combiner maintenant tous ces éléments. Chemin combiné. Voilà. Je vais utiliser le crayon. Je vais choisir aussi une forme, une ellipse. Hop. Donc cet objet est placé au premier plan, donc au-dessus de tous ces tracés-là. Et je vais combiner ces deux objets chemin combiné et automatiquement vous voyez les pleins et les déliés ont été mis sur tous ces tracés donc il est évident que je peux euh, réduire la taille ici de ce tracé Alors, pour cela outil éditer les nœuds je clique ici afficher le paramètre de l'effet chemin il est là je zoome je sélectionne tout alors je vais désactiver ici les poignées pour pouvoir le déplacer sans problème. Je mets ça là. Et je vais réduire la taille de ce cercle et automatiquement ici, tout va se réduire. Donc j'appuie sur CTRL, je clique sur la flèche. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc avec l'outil éditer les nœuds, je vais supprimer ça maintenant. Je trouve que c'est pas trop mal. Je fais apparaître la palette remplissage et contour et je clique là. Voilà ce qui me permet d'avoir des tracés qui sont pleins. Voilà, remplissage sans lacunes. Là c'est avec les lacunes, vous voyez. Et là c'est sans lacunes. Voilà, ceci étant fait, il ne nous reste plus maintenant qu'à disposer tous ces éléments sur le calque illustration. Donc Shift page down Est-ce que ça a marché Je crois pas. Déplacer la sélection au calque inférieur. Donc maintenant sur le, pas, sur le calque temp, il n'y a plus rien. Donc je peux le supprimer. Je sélectionne donc tous mes tracés. Je fais hop, chemin séparé. Et maintenant il ne me reste plus qu'à jouer et à placer correctement donc ces tracés en les descendant. Donc là je suis trop descendu. J'en profite pour les grouper. Voilà je descends ça. C'est un peu trop. Je monte, je sélectionne l'aile ici, je groupe. Ici je sélectionne ça. Celui-là. Et hop, je les combine. Ctrl K. Je vérifie. Oui c'est parfait. Je vais le descendre. On voit pas trop. J'aurais peut-être dû commencer par le pied derrière. Voilà, je sélectionne ces deux segments. Ces deux chemins, pardon. Ctrl-K. Je le descends à l'arrière-plan et je le monte tout doucement. Voilà, là c'est. Non c'est trop. Là j'en ai oublié, hein, vous voyez là Voilà, CTRL-K. Je le descends à l'arrière-plan et je le monte d'un cran, c'est parfait. Je sélectionne la jambe, je groupe. Je vais descendre cette partie-là. Donc plusieurs fois. Voilà, on dirait que c'est pas trop mal. Je sélectionne le corps, je groupe. Ouais, c'est bon. CTRL Z. Il me reste les cheveux. Donc je descends l'arrière-plan, je monte tout doucement. J'en profite pour aller dans l'affichage. Non, ce pas affichage, excusez-moi. C'est montrer tout. Voilà, pour refaire réapparaître la pomme. Et ici les cheveux. Donc je sélectionne le cou, je le fais descendre. Il est trop descendu. Je sélectionne donc. Les deux parties, je groupe. Voilà. Alors là, je vais être obligé de retravailler ici. Donc, supprimer le segment. Donc, je fais deux petits carrés de sélection. Ou plutôt un grand carré, un grand rectangle de sélection. Et je clique ici. Voilà. J'aurais préféré garder un peu. Donc, je reviens en arrière. F2. Je double-clique. Euh, allez, ici. Je sélectionne ces deux nœuds. Et je supprime le segment même tarif ici je vais plutôt créer un rajouter un, un nœud ici voilà sélectionner ce nœud ici sélectionner ce nœud là et supprimer le segment voilà c'est pas mal alors bien sûr je groupe ces deux objets grouper voilà. Je vais faire pareil ici. Je groupe. Je descends. Je sélectionne ce segment. Est-ce que c'est bon Oui. Plus le bras. Je groupe. Je descends et je monte tout doucement. Voilà, comme ceci. Donc tout ça, je vais descendre. Hmm allez je vais combiner ces tracés et je monte voilà vous voyez ici c'est parfait alors c'est parfait peut-être pas parce qu'il me semble que celui-là il n'est pas bon là j'aurais pas dû combiner mais eh c'est pas grave chemin séparé je sélectionne ce tracé là et je le descends voilà ça c'est bon donc ça c'est bien cette partie là et cette partie là je groupe tracé celui-là je groupe voilà je groupe et au niveau du pouce alors ça et ça je groupe c'est bon alors au niveau des cheveux euh, non plutôt du visage donc là je prends ça je le descends Hmm. alors comme tout à l'heure utiliser les nœuds je vais rajouter donc ici un nœud là et un nœud ici sélectionner les deux nœuds que je viens de créer et effacer le segment et je peux descendre visiblement ça donc je sélectionne la tête je sélectionne mon le contour ici je groupe c'est pas... Non, c'est pas terrible. CTRL Z. Ouais, je recommence. Donc cette partie-là, il faut que je la descende. Ou alors mieux, je sélectionne ici mon visage et je dégroupe. Et deux fois. Voilà. Et là, à mon avis, c'est nettement mieux. Donc pareil pour les cheveux ici. Je sélectionne ce nœud ici, ce nœud là. Je supprime le segment. Et eh bien, on dirait que c'est presque fini. Ici, peut-être supprimer ce segment là. Ah. Allez, flèche noire, je double-clique. Voilà. Alors, je vais cliquer ici pour ajouter un nœud et ici je sélectionne ces deux nœuds et je supprime le segment. Voilà, c'est bien. Voilà, donc on peut dire que l'illustration est presque finie. Je sélectionne ces segments, je les combine, CTRL-K. Et je les descends jusqu'à les faire disparaître. Alors là, c'est pas bon. Je les groupe et je les descends voilà alors soit on cache la main là je vais un petit peu la monter plutôt Ouais, ça ira très bien comme ça alors par exemple ici on trouve que c'est beaucoup trop fin donc on peut sélectionner donc le tracé et ici je vais séparer briser le chemin et le briser ici aussi on va voir ce que ça donne vous voyez tout de suite c'est plus épais on a créé un nouveau segment pareil ici et hop, ça a tendance voilà, à épaissir. Alors, si je ne suis pas satisfait, je peux sélectionner voilà, les deux nœuds ici que j'ai créés et les joindre. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. J'enregistre. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.